Moi j'aime bien le bordel bruxellois. Bonjour, je m'appelle Nadia et j'habite ici à la rue de Danemark. Et euh, voilà, ça fait, euh, je crois, 8 ans que j'habite à Saint-Gilles. Et euh, je suis anversoise à la base. Je suis née, j'ai grandi à Anvers et je travaille à Leuven. Et tu fais quoi euh, Je suis euh, euh, professeur à l'université. Ok. Et prof BFM. de quoi Anthropologue. Ah, c'est ouais. euh, chouette. Je fais un master en santé publique ici à l'ULB et c'est euh, pour ça que je suis à Bruxelles maintenant. Ouais. Euh, bon, moi je suis Martha, j'habite euh, ici euh, à rue Gustave Defnay et euh, je suis espagnole, je suis venue faire euh, ces études-là euh, à Bruxelles, à l'ULB. Je fais euh, de l'origami, je fais des, euh, des animaux euh, difficiles en origami. Ça ne sert à rien, mais c'est un talent, je pense. Oui, oui c'est en effet un talent. Où est-ce que j'amènerais Nadia ah bah Dans une librairie, c'est peut-être pas tout à fait dans le coin, mais dans la rue par là, en montant à la barrière, il y a une librairie d'un vieux monsieur hyper anarchique. Il y a plein de livres intéressants de deuxième main, mais c'est le bordel comme librairie, c'est très chouette. Ouais. Moi, ce serait le parc du Den. Mm -hmm. Et la vue sur la ville à partir ouais. du sommet du Parc du Den. Je crois que c'est un de endroits ouais. préférés ouais. dans le quartier. Est-ce que tu parles souvent l'espagnol à Bruxelles Non, jamais. Que quand j'appelle quand mes parents au téléphone sinon euh, je parle jamais, euh, <rire> jamais en espagnol. Mais c'est bien parce que j'ai super dur euh, quelque chose dans mon cerveau. Euh, ne marche pas bien et j'arrive pas à changer d'une un, langue à une autre. Donc ouais. on reste en français, c'est très bien. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que vous, vous avez facile à changer néerlandais et oui. euh... bah, Moi, c'est constant. Je passe du néerlandais au français au marocain. Il okay. y a des jours où je parle très peu le néerlandais à Bruxelles, en fait. Je parle surtout marocain. Okay. <rire> je fais mes courses en utile. marocain et je... Okay. Je, je circule en marocain. Et ouais. pour Bruxelles, vous plaît euh, bon, j'ai une relation d'amour euh, <rire> difficile parce que le temps va, bah, ça me, oui. ça me pèse un peu et euh, surtout que le quartier est un peu sale, surtout ma rue, euh, je le souffre un peu. Oui. Mais sinon, oui, ça oui. me plaît. J'ai vraiment fait le choix de venir habiter euh, à Bruxelles. J'ai quitté Anvers, mm -hmm. donc, euh, même si je vais euh, chaque week-end, donc... <rire> je trouve qu'une des richesses de Bruxelles, c'est qu'on n'a jamais vraiment compris la ville. Il y a toujours une autre couche à découvrir et donc pour moi, c'est aussi une opportunité de découvrir euh, les habitants, vous en fait, qui organisez cette initiative et, euh, et de, voilà, de mieux connaître le quartier dans lequel j'habite, que je ne connais toujours pas en fait. Mmh. Euh, ça fait huit ans que j'habite ici, en fait, euh, je n'ai pas, pas encore gratté la surface.